Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment insérer un diaporama existant dans Opal. L'intérêt c'est de pouvoir afficher euh, diapositive par di diapositive votre diaporama dans une fenêtre tout en étant intégré dans un module de formation euh, de la chaîne éditoriale. Pour cela il faudra au préalable avoir converti votre diaporama de LibreOffice ou OpenOffice en animation web. Pour cela, je vous renvoie vers une précédente vidéo. Donc pour commencer, je vais vous montrer à Je vais illustrer mon, mon propos. Voilà ce que je voudrais avoir intégré dans euh, un module de formation. Pour cela, j'ouvre ma chaîne éditoriale, je vais dans l'atelier qui m'intéresse, ici je vais donc rajouter cette présentation dans le module formation et je vais le placer en introduction. Donc là je crée une ressource, je peux supprimer le bloc texte et pour cette ressource là je vais devoir créer un item. Alors mes items, euh, j'ai créé un dossier ressources et pour bien le visualiser, je vais créer un sous-dossier que je vais appeler site web. Donc, dans ce dossier site web, je crée un item que je vais chercher dans ressources vidéo son interaction et là j'ai un item qui s'appelle dossier du site et je vais l'appeler média je garde le, la première partie je l'appelle Pecha Kucha et vous voyez que là maintenant il va falloir que j'indique des ressources à mon item. Pour cela, je vais chercher le dossier de publication. Donc la sortie web est déjà prête. Je vais sélectionner tout ce qui est dans ce dossier. Donc je fais CTRL A sur mon clavier. Et je vais glisser déposer tout cela sur Media Pecha Kucha. Je peux déplacer. voilà, il faut un peu de temps pour que tout se mette en place et vous voyez que je retrouve tous mes fichiers et le plus important à vérifier c'est qu'il y ait le index.html alors ça c'est la première étape deuxième étape, maintenant il va falloir utiliser ce dossier donc pour cela je vais créer un deuxième item dans ressources toujours vidéo son interaction et site web et je l'appelle introduction j'appuie sur créer il m'affiche ici donc mon ma présentation mon item je vais lui rajouter un titre donc euh, présentation de différents outils et au niveau de la ressource il me suffit de glisser déposer le dossier et vous allez voir apparaître si tout fonctionne bien votre diaporama alors vous voyez que mon diaporama est un peu court ici je vais pouvoir augmenter la taille je vais rajouter 50 et tout de suite vous allez avoir l'aperçu voilà, je peux même naviguer pour voir correctement ce qui se passe voilà, donc maintenant je retourne donc là j'enregistre, je, je, ne pas oublier d'enregistrer je vais sur mon module de formation et au niveau de la ressource je vais glisser mon site embarqué à cet endroit-là, j'enregistre et je vais faire une aperçue, introduction, et vous voyez que mon diaporama se trouve intégré et je vais pouvoir naviguer à l'intérieur. Merci de votre attention